Aujourd'hui, je vous propose une intro en schlag. Vraiment, je suis... Voilà, j'ai un t-shirt en dessous, j'ai un suit, je viens de me réveiller. Voilà, je... je... C'est une intro en schlag. D'ailleurs, euh, att Attends deux, deux secondes. Mais... T'as un truc là derrière... Là. Ah bah c'est le bouton s'abonner T'as oublié de cliquer Mastu, il a fait la même blague dans sa dernière vidéo, du coup, voilà, je l'ai copié, mais euh, apparemment, lui, ça lui apporte 200 000 abonnés d'un coup. J'avoue que moi, dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas. Mesdames et messieurs, nouvelle version du mode de jeu Demon Slayer que vous connaissez depuis maintenant presque deux ans. Aujourd'hui, je vous propose une game qui est un pur carnage Y'a eu, y'a eu sur mon épée du sang, c'est terrible. Pour cette game, mesdames et messieurs, j'incarne Kyogai, qui est un démon qui, lorsque Musan va mourir, va passer solo. Mais j, comme j'ai envie que la game se passe bien, je vais tout faire pour pas que Musan meure. Je vous souhaite une bonne game, mais avant que la game commence, j'ai quelque chose de grave cool à vous présenter. J'espère qu'il y a des streamers dans ma communauté parce que le sponsor du jour va vous faire très plaisir. Mesdames et messieurs, la vidéo est sponsorisée par Streamlabs. Et là, tous ceux qui ne connaissent pas Streamlabs, vous êtes en train de me dire « Non mais qu'est-ce qu'ils nous raconte Et les streamers sont en mode « Mais oui, Streamlabs, le dingue !» Mesdames et messieurs, Streamlabs m'a contacté pour vous parler de deux petites choses. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez Streamlabs Desktop Non, pas Desktop, le truc pour, euh, vous savez, le... Pour les canalisations... Non, je parle bien de Streamlabs Desktop, c'est le logiciel que vous devez utiliser si vous voulez stream. Il faut savoir qu'il y a 80% des streamers sur Twitch, YouTube, Facebook qui utilisent Streamlabs. En vrai de vrai, pour les streamers débutants, Streamlabs réunit toutes les choses qui sont un peu trop difficiles sur les autres logiciels. Il faut savoir que quand je stream avec Streamlabs, tout mon deuxième écran, c'est le logiciel parce qu'il y a tout dessus. La barre des feeds pour savoir qui vous follow, qui vous donne de l'argent, qui se sub à votre chaîne. Toutes les informations concernant votre stream, vos scènes, vos sources, votre table de mixage. Et sur le côté gauche de l'application, vous avez tout ce qui peut vous être utile de manière annexe. Si vous voulez configurer des alertes de sub, c'est ce qu'on utilise. Vous voulez configurer une chatbox, tout ce qui est affiché sur cet écran est fait grâce à Streamlabs. Que ce soit le chat... Ah merde, il y a Tony Glandy qui est là Salut mec <rire> Je suis en vidéo. Le nombre de subs, le dernier sub, la dernière personne à avoir donné des bits, leur qu'il est, tout est affiché grâce à Streamlabs. C'est pour ça que je suis trop content de faire cette OP parce qu'en fait, genre, je présente un truc que je suis dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, si vous voulez stream, utilisez Streamlabs Desktop, c'est trop bien. En plus de Streamlabs Desktop, je vous parle, mesdames et messieurs, de Ultra. Ultra est l'extension Streamlabs. C'est un abonnement payant qui vous permet d'avoir accès à des dizaines de trucs hyper utiles. Le prix 19 euros par mois, et pour ça, vous avez un logiciel de montage. Je sais, je sais qu'il y en a qui, voilà, qu'il y en a qui galèrent. Et en plus, qui est hyper simple d'utilisation. Le but, c'est vraiment de vous faciliter la tâche. Un outil qui s'appelle CrossClip, qui permet de réutiliser vos clips Twitch, de les mettre tout de suite en format TikTok, et de pouvoir les upload tout de suite sur TikTok. Chose marrante, je savais pas que c'était compris dans le pack Ultra. Moi, j'utilisais déjà CrossClip dans ma vie de tous les jours, alors que c'est déjà compris dans le pack Ultra. C'est trop marrant. Une page internet qui vous permet de réunir tous vos liens, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, bref, tout ce que vous voulez, en un seul lien. Enfin, et ça c'est l'un des trucs qui m'intéresse le plus à titre personnel, la possibilité de stream sur toutes les plateformes en même temps. C'est-à-dire que pour ceux qui ont un petit PC comme le mien qui est pas vraiment très gros, on pourrait croire que, mais non, vous avez la possibilité de stream sur Twitch, YouTube, Facebook et tout ça en même temps grâce à l'abonnement ultra. En tout cas, c'est l'équivalent de plus d'une centaine d'euros de matériel et de logiciel pour littéralement 19 euros par mois. Je vous invite à essayer tout ce que vous voulez dans la description, que ce soit streamless, Desktop ou Ultra, et je suis vraiment trop content pour pouvoir vous faire cette OP. Sur ce les refs, je vous laisse avec la vidéo du jour. Euh les gars, je... Qu'est-ce qui se passe là Attends, mais il y a comment Ok, je fume, non, je fume Non, laissez-moi le fumer <rire> ouais, c'est c'est qui ah, es ah es un Il est pas mort, il est pas mort, oh es, es non, oui. non non, <sut Mum> il est a respawn. Ouais mais c'est qui est il est J'ai un safe Bien sûr, à 100%. C'est qui Mine fait, mine fait. Parce que j'ai fait quelque chose avec mon rôle et je sais qu'il a... mmh. Et je le dis qu'à vous parce que je sais qu'au zéro, en fait, ils vont le dire à tout le monde. Ça roule. Bah merci. Bah on je vais le dire à tout le monde ça. alors. Bah on se le dire à tout le ah, monde. Bah on dire dire. Tout Allez. On a un safe. On a, a un safe. Deux, du coup. deux même. Je lui fais confiance. Ça se voit, il était gentil. Ah bah bien sûr. <rire> il est 100% gentil. <rire> et il est la game là. Ils sont plagués mondialement. C'est un grand méchant, c'est un, un grand méchant. Qui -ce ça C'est un grand méchant, Aligato, Aligato, Aligato. Je suis dans le groupe, il bah, est où Vas-y, bah j'arrive. C'est vrai. Aligato, t'es quel rôle mène en Balance Non, c'est pas Kegeku, c'est... Euh... Salut Koshibou, Oh, le j'ai peur que, que Bibouge il soit méchant là, il se retourne et il me tue. Bah, j'ai pas la liste. Je peux pas Bah, Aligato, <rire> il a la liste <rire> Aligato, <rire> t'as la liste mon ref <rire> Pourquoi? Mais y'a des gens au-dessus des arbres en fait. Mais Sam Sam, tu peux pas venir, Sam Sam, tu peux pas venir. Ouais, on est 5. Mais c'est moi qui ai lancé l'attaque! C'est moi qui ai lancé l'attaque! C'est Algato, Algato! Arrêtez, on est trop, on est trop là! Mais on peut venir, mais ouais, c'est Sam Sam Mais c'est moi qui ai lancé l'attaque! Sache que je suis pas Kanao hein! Ah, ouais, t'es les canaouilles de piqué, Ni l'un ni l'autre. <rire> bah, y'a pas 600 euros là ce que tu C'est quoi ce Bah, je suis pas. C'est en gros, c'est quand t'as un rôle info qui se pique quelqu'un ah oui. directement, quoi. Mais comme j'ai envie que la game se passe bien, je vais tout faire pour pas que Musan meure. Ouais, j'ai essayé de tout faire, quoi. Oh, ah, j'ai oui, essayé Ah, j'ai essayé okay, de tout faire. Ah, tu as gagné, hein t'as ok. Mais... Bah, du coup, on a gagné. Allez, c'est bon. Bon, bah, coup, bon, bah, bah on va aller vite Harry Potter. Bon, Harry Potter. Il y a encore Rouchimo aussi, il l'a pas fini, s'il te plaît. Ouais. Si Kochibo était beau, ça peut être très vite aller, hein. Parce que Kochibo est plus fort que Muzana maintenant. Bon, peut-être euh, tu veux qu'on voulait qu'on split ou qu'on reste. Euh, non, je me casse. Tu te casses tout ah, seul. Pas non ouais, ça. ouais, parce qu'il sait que je suis méchant. Je pense que j'ai ton rôle. Je suis méchant, mais je suis méchant, mais il sait que je suis méchant. Du qui coup, c'est pour, ça... tu... ah, pour ça. Ah Sam Sam, c'est pour ça qu'il a diviné, on se casse. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Ah merde, parce que je pensais que c'était parce qu'il savait que moi j'étais méchant. Ah bah non, du coup. <rire> qui t'es gentil toi. Euh Peut-être, peut-être que non, je sais pas. Juste nage, t'es quoi Gentil moi. Vous avez été un faux kill! Hein? On l'a Vous si avez Oui, c'est nous! C'est <rire> bizarre l'ambiance là! <rire> bon allez! Hein. <rire> c'est T'es quoi? T'es quoi? Non, mec. mais je suis pas gentil, mais enfin, je suis pas Non <rire> Mec, écoute, mec. si tu si me trahis je te tue! Vous n'avez pas de jouer avec moi! C'est ce que je peux dire! avec moi, je Oui, on est méchants, on est méchants! Nash, t'es avec nous? Bah, oui. je sais pas là! Euh... C'est quoi, quoi bah, il, ça? C'est un... quoi comme bâton ça? Mais ça, ça oui. c'est pour moi, c'est. T'es en good, non? Et attends, y'a Delta Fox là-haut! Delta Fox! Ouais. Ah mon ref! On a tué Musan mec! Ouais, j'ai cru comprendre. T'es gentil ou t'es méchant Delta? Moi je suis gentil. Putain. Mais bon, ça annonce quand même une game de merde où je me fais chier quoi. du Ouais, ouais, c'est chiant. Bon bah si t'es gentil alors. Oh merde, il a ghost! Faut m'en manger! Non, il a pas ghost! Les gars, je suis ghost! C'est le nouveau moi! C'est le nouveau Les gars, je suis ghost! C'est ça? Wesh, ça ronfle ou quoi Delta? Les vrais, vous êtes tu Musan? Mais parce qu'en fait on savait pas qui était avec lui en fait. Moi j'avais peur d'être méchant dans le groupe. mais c'est j'ai pas la liste, vous avez la liste Mais non, on l'a pas. Non, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, j'explique en fait, j'explique à Vero et quel type de méchant l'équipe qui Je suis derrière, je sais pas. mais bon, on savait pas qui était méchant. Mais avec moi quoi, c'est tout ce que dire. Ah non, t'es solo. Il est Oui. solo. Oui. C'est ça. Wizix Oui. Wish. Il s'attaque Ouais, il est Ourichi, il m'a attaqué OK, ça marche. Mais ça marche, on fait ça. T'inquiète, t'inquiète. On fait comme ça. On fait comme ça baby, essayez de le faire tomber Allo euh, Allo Oh ah, tombé Mais vous êtes vraiment méchants mais pourquoi vous allez attaquer le m'a baisé C'est baiser. Il a dit sur tous ah ce J'ai. C'est qu'un plus les gars Est-ce que vous savez euh, qu'il y a eu le kill tiens. Sans dire le pseudo, vous savez qu'il y a eu le kill Oui Bah dites. oui Bah euh, dis Une lettre du pseudo une lettre Ok non c'est quoi Moi ce je peux dire, dire c'est PNL, PNL qui a eu le kill Juste Nash I Ok je vous en mets. Mais... Tiens, oui, je Vous êtes gentil, vous C'est toi qui as tué le. Non, j'ai tué le Musan. Oh, commencez pas. Attends, mais. Ah, oui, il a 3 pièces, il a un pantalon, frère. Oui, il a un pantalon, lui Mais non, non, Ça non, j'ai tué le Musan. On va pas commencer à dire de la merde, genre. Que vraiment. Euh... Eh, mine fait, je sais que t'es safe d'ailleurs. Ah, ouais Ouais. Ah, bah oui, du coup. Oui, ah, sais je sais pourquoi, sais, du coup. Je sais que t'es safe. Bon, venez, on tourne autour ah, du vous zéro, là. Des là. Des bah, je suis chaud de rester avec nous euh, abandonner. Tu me crois safe bah, Tu fais erreur, mec. Tu fais erreur. Mais non, mais c'est méchant. C assez... c est... C est... C est assez non, après, je rigole, je rigole, je rigole, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Mais on pas confiance, c'est on me confiance. Non, je rigole, fais-moi confiance. <rire> c'est une blague. <rire> non, mais oh mais non. toi, fais-moi confiance, ouais, fais-moi confiance, fais-moi confiance, confiance. Il a attaqué là <rire> Il m'a vraiment mis un coup d'épée. Mais c'est une blague, c'est une blague. Mais pourquoi tu fais de bannes Mais il a dit qu'il faisait quoi Mais pas, il troll. Mais non, il a dit qu'il faisait confiance Il est invisible, il est dans la zone, il est dans la zone, il est invisible, il est invisible. Il est dans la zone. Ah mais c'est un safe C'est un safe Non, non, il est safe Non, non, non, non, non. Tu peux me une faille Tu me faire une faille Il est safe <rire> Le tuba Brian Bah écoute, j'en sais rien s'il est safe, mais moi en tout cas, tout ce que je sais, c'est que bah... Mais je me fais vraiment attaquer, là, hein, en fait. Les gars, je... Ah, il a un bloc, il a un bloc de glace C'est quoi, ça bah, C'est quel rôle À un moment, bah, je peux pas plus, quoi. C'est un rôle safe, ça ah y'a un mec là Salut mon ref T'es safe toi ou t'es méchant Non non non non on est safe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, sauter là. C'est bon Mais non c'est bon, c'est bon, tu te tiens, regarde bien. Putain de merde Non mais t'es fou toi Non mais t'es fou Pourquoi tu l'as donné Ouais c'est Natsu, t'es safe toi T'es safe Natsu Allez Non c'est de si, c'est bon, c'est dommage c'est dommage. Ok Natsu, t'es safe toi, toi toi toi Punc Mais Mais c'est bon ici Oh. Ah mais d'accord Mais oui putain putain mais s'il te plaît à un moment Mais je comprends vrai. pas Je comprends pas Mais je montre un bloc hein Mais moment, je connais pas, pas les rôles <rire> Bon euh Pourquoi je fais un, un groupe un avec mais... euh, des gens forts donc Gliac bah, Mais Qui a un rôle pété genre Moi... Ok Minfe tu viens c'est est-ce pas Euh... Guiltaross Ouais viens avec pas Après c'est fort mais quand tu dis au KG tu connais ce rôle un peu moins quoi Minfey... Juste Nash... Delta... Delta, c'est qui, coucou? Oh oui, c'est une pièce. Euh euh... <rire> ok, mmou. ah merci. Mumutako? Ouais, mmou, ouais. Comment tu l'as pas, Pilar? Euh, mais il garde Et <rire> Moi j'ai un. Hein? C'est qui ta lune, Farès? Moi, eh, Bulbanais, mon ref. Non, mais attends, ma gueule, Farès. Non, vraiment, c'est grand Bulbanais. Attendez, attendez, non, mais Bulbanais, Bulbanais est bon Vous inquiétez pas. Mais Farès, je suis une mais pas, grand pas. Mais non, il est pas Nezuko. Il est pas Nezuko, il est pas Nezuko. Bon, allez, go, go, faire un truc. pas de ah, cool. Non mais il est pas Nezuko, il a eu le pseudo du kid, il savait que c'était lui Mais euh, um, moi j'ai dit y a un démon qui a juste Musan et qui a pas... Non Ok bah non mais je crois qu'il avait mais non, Musan, ça juste... non mais j'ai mon C'est bon <rire> quest que okay, je, suis je suis con Mais non 3, mais non Je me suis mais pourquoi il m'attaque, qu'il me donne du heal Bon il nous faut un, deux mecs Par contre j'avoue que j'ai beaucoup fight, je suis par hasard Vous avez oui, des tiens, gars tiens, tiens. Je, suis ah, sorti, je suis sorti de cleave avec 35 mais Apple frère Oh ouais merci les oh refs ouais, non, Oh non, oui oui oui Ah ils sont gentils, ils sont gentils Ah bah safe, Ouais Parce que c'est méchant Par contre j'ai cliqué On fuit non Bah ouais bah vraiment pas peut Bah bien. Mais Evan, descendez! Ah Allez, Chamallow, c'est la sentence, frérot! Mais voilà Tes potes ne t'aiment pas! C'est toi les derrière les qui là, est là, tu les groupes Oh les groupes! les groupes attention, oui Ah, ah, ça. Ça. ah merde! La ah, ah, force. force! Non, pas ça! Oh oui! Oh le safe! Ok, derrière moi, c'est le Jimmy derrière moi! tu je tape, je te bosse. derrière moi, derrière moi. c'est Tu tabasses, tu tabasses. Tu tabasses, tu tabasses. je, okay, je, je là. Oh Sur Karma, vous tapez ah, pas, pas, vous êtes ensemble. Y'a des Zuko, mineplay, les Zuko, je crois. Non, pas, non, non, je suis pas solo. J'ai. Bah, voilà. Ok. Récupérez les pantalons, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un pantalon. Si quelqu'un a des gaps, tenez, là y'a bot et casque, si quelqu'un veut. Si quelqu'un a des gaps, par contre. Ouais Oui, allo, c'est qui C'est qui La liste ah c'est oh, on on ça le problème, c'est qu'on l'a pas, on a juste des bouts list. oui. de liste Devant devant devant devant devant Tu veux me suivre euh le son de ma voix, Rentrez dans, dans ma chambre Je sais, sais pas Je sais pas ce que ça fait mais moi j'ai considéré que j'allais continuer à chase Keisha, tu me chantes une chanson là, vas-y Non mais les refs, les refs, les refs, attendez, attendez, je peux vous expliquer Non bah non Non Oh non Keisha, c'est terrible Non, je passe de côté Keisha Oh non Keisha C'était pas délicieux Oh non Keisha ah, c'est assez équilibré ouais, en vrai, hein! Ouais. Et bon, on sait que ça allait être sais, instant, t es t es un instant finalement ça t es t es t es va. Ouais, oh, on, on était sérieux pour avoir tué le Musan? Ouais, on était trois démons, ouais en, ouais. en fait, on était trois démons. Ah bah, on peut rajouter J'étais avec Fares et on savait pas que le Musan. Enfin, euh, on savait pas qui était avec nous. Donc, on n'osait pas quoi. De quoi? Je pense que le mec qui est venu nous demander la liste là au zéro, je pense qu'il est Q-Guy. Ah, là. Allo? En face. A l'aide! A l'aide! Ah non, ils sont gentils. Oh non, ils vont pas m'aider. Montez, montez, montez, montez comme vous Bah comme ouais, ouais, mais moi, moi j'ai envie de fight quoi Euh... Oh, ouais, un... oh vous êtes avez... beaucoup là Oh mais Bichard m'attaque frère, relou là Et recule C'est marrant. Le... Viens là toi le... Viens Sam Sam ouais. Eh hey, puis je bouge franchement, t'es p... Donc j'aille <rire> dans le train après les gars ouais, ouais. Ouais, Oh j'ai eu... Oh j'ai ghost Bien joué Va falloir qu'on aille dans le train mais pas ouais. tout de suite on a le temps, on a le temps ouais, c'est... Après moi j'arrive... Euh... <rire> je sais Samsung, Sam, je sais. Go lâcher, je vais devoir bouger. Lâcher, lâcher, lâchez. Ouais. Lâcher. Ouais, il va, ouais, il va devoir. Ouais, il est parti, il est parti, il est parti. Combien on on de par, par, par, par, par, par, par, par. gap là 51. Ah. 18. Salut. Pourquoi il nous a il est... Mais ils sont méchants, ils sont méchants. Vas-y go les fumer, on est 8 On est 8. Vas-y go. quoi <rire> C'est juste la persuasion, c'est juste la persuasion hein. Ah bah il bu. Oh ah salut les rafs Bah ouais ouais c'est bon, c'était Luzerod qui était tout seul. Oh non Ouais ça on savait. -Kodaki. Oh, Kodaki. Okay. oh ver ah vertex aussi du coup Vertex avec nous aussi oh. Ok tenga parfait oh, ouais. est Bon bah on, on va Mais c'est non? Les gars. Devant devant les mecs on peut y aller à 4 Et ça. on peut vraiment y aller Vas-y go Et bubanette il vieux canary je crois Oh let's go Ah oh, merde Mec en vrai ça okay, se joue Non non va, va, va, non va, va, va, va, non non Ils ont des effets après eux Ils ont des effets Go go go venez venez venez venez venez venez Dans 30 secondes c'est plus la nuit Venez venez venez non si euh, si, surtout, surtout eux on a pas forcément un groupe hyper euh, tu vois euh, Je peux en ouais. isoler hein si jamais hein, dans un fight hein. Ouais enfin voilà, euh, tu vois genre il faire ça Ouais Bah moi bah, bon, je peux, oh, peux en faire beaucoup de choses hein, ouais, oh, bah... un fight. En vrai, en vrai Bulbanette euh... ben, vu que tu lags, bah... oh, oh, je suis désolé c'est terrible Ah mais je pense que c'est Anakime ouais voilà Ah en vrai ça peut être ah, intéressant ouais. <rire> okay, C'est vrai que dis comme ça Non mais Minfey il vient pas, Minfey il vient pas BuildBanet Ah, bah cage. à moi. Ouais, sinon on est là. Je suis là. Je le peux que Ah, c'est loin pas C'est bon Ah, je le prends trop là. Ça ah, like, ça ça là, là, fait... Ouais, ça, ouais, ça C'est bien. Bon, ouais. il, est, il, il est part parti Il est parti Il est Il est ouais. à droite, j'ai entendu son micro là. Là, là, il monte, il monte, il monte là-haut. Ah, c'est t'as vraiment envie de me tuer, hein, t'as ouf. Ah, ouais Ouais. C'est Ouais j'arrive pas, je suis là. Je suis fait péter hein. Il a speed Mais il a speed combien par contre Allez, allez, stop gros. Il y a un mec là-bas. On peut plus il y a un peu plus, de gameplay cache franchement. Oh mais il est caché... Oh je oh, slow. Oh c'est trop chiant les speeds 200, 200, 200, 200. Je comprends pas pourquoi les gens râlent. Oh gameplay cache, mais c'est dans le jeu. M'a bah, vu Je vrai que tu les surfs si t'es solo hein. Pas solo Mais si t'es Kyogai Bah non oh. <rire> Je sais pas si ils vont venir ah, C'est vrai que c'est que des... Que des démons qui... Ah Kyogai oh. Bah non du coup bah il non, reste non. que deux, on connaît tous, j'ai checké les démons, Ouais bah l'autre, ah non non c'est l'autre. Bah non il reste que Airo et Sousamaru, il est deux seuls inférieurs, ils sont tp dans mon train donc Mais justement que... je suis inférieur. Mais Kyogai c'est pas inférieur. Mais, mais euh... si, bien sûr que il si. Non, si, si. Non Kyogai non. Si, si bien sûr que si, c'est pour non, ça que c'est... Mais je suis pas Kyogai mais... Oh, je suis pas méchant, vraiment. Mais j'ai trop peur là, Mais vraiment pas, vraiment pas. Lulu, Lulu, t'es mute Je suis pas Kyogai, y a tout, tout, tout le monde pense ça hein. Bah tu dis que t'es lune inférieure Je connais les deux lunes inférieures Qui sont pas Kyogai Je peux me TP dans le train Bah c'est pas possible, comme c'est tous les deux TP dans le train bah, je peux aussi me TP dans le train Bah t'es Kyogai, peux pas mais, mais attends, je peux me TP là ou pas non. non, bah pff, le train il est encore là Je vais vous le montrer sinon Reste pas, toi, hein, En vrai, euh, je sais pas trop quoi faire est-ce que j'irai pas tabasser le train Tabasser le train, c'est peut-être une bonne idée. Oh non. Oh, c'est giga triste. Oh. oh non, je pourrais pas y aller. Il fasse des pubs devant moi. imagine Non. Y'a ouais. Buga quelque part Ah, je me disais bien, j'entendais quelqu'un. Non, wesh. Oui, je... oh, pourquoi tu fais mal. Bon. <rire> je suis désolé, t'as pas eu de chance parce que je connaissais les deux inférieurs à part, euh, à part toi. Ah, il est passé là. Ouais, Mais ah, il est là. Ah. Ah, mais il va repartir, il va repartir, il va repartir. Devant. Merde, je peux pas. Il pourra pas parvenir. J'en avais un. T'as des effets ou pas Je connais pas ton oui, rôle. Oui. Vu oh toute merde. Non Farès, s'il te plaît. Arrête euh... <rire> Arrête Non je peux pas utiliser Oh non. <rire> <rire> je veux une revanche Non. Ah il peut est-ce que t'as un mec fair play ou pas Oui. Tu me donnes un pantalon je vais break oh, je n oh, <rire> Non je n'ai plus... Je reviens de mieux mais... Je plus... Ouais. Non, t'inquiète, t'inquiète. Arrête Tu n'as pas envie de faire ça. J'ai clairement envie de faire ça. Hein. Je peux pas utiliser dans le train, ça s'appuie la merde. L Avant je pouvais, c'était beaucoup mieux. Attends, rassure-moi, a... dans 40 secondes le train il va pas disparaître en mode jeu Si si <rire> non, mais je... non mais je suis dans un cauchemar C'est pas possible Hello, c'est moi Le cauchemar Eh oui, il y'a des briques partout frère Salut Oh le cauchemar Tu vois la scène dans Doctor Strange non, mais si oui <rire> Non mais oui Non mais je suis dans un cauchemar Tu perds perds des coeurs, à chaque fois en plus Si si, je perds des cœurs à chaque fois. Faut mourir, s'il te plaît. Oh non, je peux mourir. Hein. Si, s'il te plaît, faut mourir. S'il te plaît, Fares. Salut. Salut. Ah, oh, j'ai fait le taf, putain. En vrai, c'était la tactique. Hein. J'ai bien joué. Hein. Fallait clairement nerf le ennemi. Hein. Ouais, oh, il est bien. Hein. Lui, il est, lui et Fares, ils sont bien. Hein. Ouais la team, ça va Euh tu voudrais pas me faire bah, Non, t'inquiète, je comptais pas vous tuer. Est-ce que tu as, que as un pantalon ou du lapis parce que je suis un peu dans le Non, non, non j'ai pas le droit de vous donner. Um, ouais, ouais, la team, ça va Non, bah toi, tu m'as pourri ma vie. Ils sont longs toi. Tu m'as pourri ma vie pendant 20 ans là. Je suis désolé, c'était le move à faire, c'était le move à faire. Coup la cage, il y Nakime, Non, j'ai pas. En mu et le rôle solo et ça j'étais en mode putain et en plus je vais pas dire que putain était rôle solo. Moi j'ai compris, j'ai compris que t'étais solo Guillaume à partir du moment où t'as fait non mais moi mon ref Genre je sentais dans ta voix t'avais pas envie. En fait toutes les games qu'on fait, c'est cache cache cache cache cache cache cache et en fait c'est super chiant. Ouais mais après après on va pas enfin tu donnes on va on s'empêcher de jouer. On doit être refait de zéro en fait. Moi je pense que le rôle est juste Bah après je sais pas s'il a beaucoup cage nous on a vu cage qu'une seule fois avec nous. Ouais nous aussi il y cash quelques-unes fois. On peut tu penses qu'on peut vous aider tous les deux ou c'est aussi oui on est solo. Ça va nettement ref. Ouais, après, mais non, mais non. bah après, après, un jour, les meufs, on fait tout. Bah, on est en rien. En fait, gentil, elle est d'un coup. Taper. Euh... Ouais, elle fait Mais ref, ça, euh, ça va Je tape pas le bon, mais je tape, hein. Mouguac. Mmh, a... euh, tu devrais pas me tuer, moi, Ellery, il... il... Ellery, tu devrais pas me tuer, moi. Non, non, tu devrais pas. Ah, mais en fait, les autres m'ont lâché. Je suis là, mais après, y'a Gil qui est là. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Toi, tu parles pas J'ai... Ah oui ouais, hein. Ça bah, héros, hein. On s'est retrouvé en 2v3 quoi. Du coup, c'est qui Jigoro? Mais c'est moi Ah C'est qui mais sous? Bah c'est pas C'est pas possible, t'as un abruti Comment te dire frérot que bah le fight là m'a complètement tué quoi? Ils ont encore ce truc là. Bon, ouais, je peux rien faire, hein, je t'avoue. Moi j'ai même plus mes pouvoirs, j'ai plus rien. Je le colle. Toi, oh, tu restes là, tu ne touches pas. Tu touches pas à Gap! Me, me mais... d'accord. Ah non, j'en oh, ai trois ah, utilisations! C est, c est, c est, ah, pardon. Ah, le pas pas encore. Encore. Attends. Ouais. Merci. Merci, bah, Merci euh, les Chance, Je suis encore endormi pour la 3ème fois de la en game. Tu vas pas toucher à Gap. Putain, je Putain. Bon. Ouais, je l'ai pris dans le KB. C'est vraiment le rôle de quand même. Ah non, mais je suis d'accord, mais entre ça plus la cage, j'étais aussi endormi dans la cage, etc. etc euh... ouais. Donne-moi ton bâton Je peux faire un des 3-6 aussi. Ah, il me tourné ah Ouais, de me retourner. Je suis désolé, je vais jouer un peu chiant. Je comprends oh, pas. Par contre, j'ai peur pour Nath. Hein. Vous avez beaucoup de gap ah, peu ouais, Un peu Ouais, moi aussi, mais du coup. Ça va être stupide de faire Oh, bah il a eu. Ah, ah il a non, eu. Ah, dommage. Ah, oh, speed, c'est ça force, que j'attendais euh... Ouais, bah c'est pour ça que je peux aller avec lui, je préfère aller avec toi parce que je risque ouais. de te laisser mon, mon pote avant ça. Il ou où sous Enfin, je suis seul au plus hein Ah, je suis euh... seul Ouais, hein. not. Avec la speed. Oh, merci vite Faut pas si à retour. pas oui. Bon faut ah, qu'il me tue de raison, j'ai. C'est vraiment pas moi qui qu'il focus hein. Je crois que c'est moi le plus couché mais bon. bon. En vrai on est tous des rôles chiants quoi. Moi bon, j'ai force perma, euh, Despo s'il me met trop l'eau. Ah oh, bah là mais elle a cassé tout le DLGB avec juste force perma au lieu de.. Aïe <rire> Dommage Ouais j'ai encore beaucoup de gars Instagram, Instagram, Instagram, Instagram, ah Instagram, oui, okay, bon, Le tu <rire> Le <Tuba> Instagram, <rire> <Briac> <rire> Le Instagram, Le Instagram, Instagram, Le Le